J'ai un studio de, dans lequel on fabrique les futures expos. Là, par exemple, c'est une expo en Corée qui a été faite sur la base d'une maquette de Second Life. Et ça, c'est la prochaine expo à Nice, dans un lieu de, qui s'appelle Artistique, un lieu de la ville de Nice. Et c'est une expo qui n'est pas encore ouais. ouverte, mais qu'on a inaugurée virtuellement. D'accord. Donc là, il y a des... Et donc les, à chaque fois, que je prépare une expo, je fais la maquette dans Second Life. Ça, c'est les maquettes de prochaines expos, mais qui sont arrêtées pour l'instant à cause du Covid. Donc Ça, c'est okay. en Italie, à Matera, dans les Sassi de Matera. Et j'ai le plan, je monte le plan et après ça me permet de savoir où, font, où vont être placées les œuvres. Okay. Ah, ben il y a le conservateur d'un musée, justement. Euh, ah. ben, si vous voulez rencontrer un vrai conservateur de musée. On a construit, le, on ne savait pas qu'il allait faire le, qu y avoir le Covid, donc on avait construit comme je fais d'habitude, et maintenant qu'il y a le Covid, donc on a fait le vernissage virtuel. Il fait aussi les conférences qui étaient prévues dans le lieu, il est fait là, mais je ne sais pas où il est... Ah, il est, là. il est là Salut Eric ben, Je suis en train de montrer justement à un, un doctorant, et qui a, on a fait une conférence à, pour Paris 8 là, il y a deux jours, où il montrait, ah. là, il montrait comment il utilise donc, la, la, maintenant la maquette virtuelle de Second Life pour préparer ses expos. Mmh. Ben, Camerina elle est aussi dans Second Live, voilà. c'est elle que vous voyez au fond en, en Dolly, voilà. ben, c'est elle qui est là aussi. Ben. Euh, okay. euh, enfin en d'olive, il faut connaître la d'olive et c'est elle qui est là, voilà, elle est là c'est elle là, voilà. ça c'est peint en fait ok ouais. et ça c'est euh, peint euh, comment on va dire, digital, ou non, non, non c'est à l'acrylique, j'ai passé okay, 15 okay. jours à peu près dans le musée heureusement j'ai eu un peu plus grâce au confinement ah, ouais. euh, déjà le fait oui, que oui. On est, on ah il, est là, là, il est là, voilà, il est là bonjour alors voilà, là on a Eric Lé, alors là on a tout le monde attention, là c'est une image incroyable voilà. Alors là on a Camerina qui est là et qui est là. Eric qui est là et qui est là. Je oui. montre avec ma petite flèche. Moi <rire> et moi. Et avec monsieur qui est pas dedans. Ouais, est... euh... je... je... C'était vachement intéressant. On s'est dit. Puis la, la, la posture là, de la construction urbaine autour de, des questions aussi de, de bande dessinées, euh, si elles sont euh, implicites ou explicites, ou euh, conscientes ou inconscientes, on ne sait pas trop. Ouais. Euh... Hello everyone. Do you hear me well? Is it okay? July 3 to 11, so almost uh, 10 days, nine days, and will notably host the artistic trace of uh, Recto Verso. The publisher of Laval Virtual Force edition of uh, Recto Verso is starting now. Judith will present it to us uh, in more detail later, four editions durant nous avons commencé à boundaries entre le réel et le Je suis heureux d'introduire cette quatrième édition du Festival Recto Verso, qui promet un programme riche de conférences, de rencontres, de performances et d'expositions pendant trois jours, sur des enjeux forts de notre époque, en particulier la place du virtuel dans nos vies et les impacts des pratiques et outils numériques sur la diffusion artistique. Depuis plusieurs décennies, le médium de la réalité virtuelle est augmenté. une vraie chance pour nous tous. En conclusion, je souhaiterais remercier chaleureusement et féliciter Judith Gaze, fondatrice et directrice du festival, et Laurent Chrétien. So hello everyone. So Rectovaso, So Rectovaso is a digital art festival about emerging art forms between the real And the virtual. And each year we exhibit 15 artworks, uh, immersive and interactive artworks, in the main exhibition, the Art and Ver Gallery, to have an opening conference that question our current times and how digital art is observed today, especially in this context of distancing. And we will end the day with a live performance. Here also in the Laval Verso is present here and Laval Virtual, so go 3 d So you can see uh, under her name, uh, Richter Verso Laval Virtual or Laval Virtual. So don't hesitate to come and to ask questions and all. And I really wish you a good artistic effervescence. Uh, fer ferreira. Voilà. Là, on est en direct du Moyen-Land. En... Oui, oui. Ah bon. c'est la même heure que, que la France et l'Italie. Ah. Bon. Alors, du coup, euh, moi je suis Gaëtan Le vert, je suis un euh, doctorant de, de marque. Euh, et du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est euh, d'étudier la bande dessinée et les réalités mixtes et vers de nouveaux espaces de narration. Donc, j'ai une vidéo de mon travail euh, ici, en face de moi. Voilà. Où euh, j'explique des biofictionnages des euh, le réels. Et euh, donc, ça va une sorte de cartographie un peu bizarre, qui est euh, assez intéressante, non donc, divers couches. Et. Euh, I'm really glad to be back to, uh, to Laval, which is a, a city I love and I love uh, Laval Virtual is a fantastic conference where uh, that I have attended for the last uh, uh, more than 20 years now, something like that. And uh, I would like to thank uh, Judith for the, the invitation, which is always a pleasure. Uh, to share with people with similar motivation and uh, working the field. And, and uh, what is important is to understand that this was not really about communication. It was more about being in touch. And this was what I what, what I found very exciting in the possibility of exploring uh, with uh, video inside VR at this time, we could discover something uh, different, which is uh, uh uh let's say um the medium respect that does can now pleasure so if you if you deal your money token for love token then uh it can generate something like you always need more money to get love and so the on the website you will discover all the data exhibition as we can saw in the great presentation of peggy schoenager Young artists invent new forms of video art on Instagram and TikTok, and event companies are massively streaming content. These initiatives which have met with varying degrees of success in the recreation and re-invention of the experiences, we were represented by the C Tree in Budapest, the Backpace in London, for example, the ZKM in Karlsruhe or Festival Linz are like Arts Eventurica, sorry, in Linz. Invited almost everything in terms of online exhibition, linking media and medium, illustrating the socio-political... Voilà, est... voilà, on va zoomer sur l'écran. Et donc là, on est à l'office de tourisme. Voilà. Oui. voilà. Non, c'est pas mal ce système, on peut partager l'écran, c'est très très bien. Et donc du coup, je pourrais faire des visites, je peux avancer dans Second Life, voilà, je peux changer de je peux je peux me promener